salut c'est j'espère que vous allez tous bien moi oh, ça va impeccable alors voilà aujourd'hui j'ai voulu vous parler d'un petit sujet qui, qui va vous toucher tous et moi le premier sur YouTube, ça a été prévenu, disons qu'on va dire, euh, aux créateurs de vidéos, donc ceux qui ne créent pas de vidéos, ou qui n'ont pas de le, le nombre adéquat d'abonnés, de, de, n'ont pas été prévenus, ce que je trouve parfaitement salopard de leur part. Bon, enfin, on va dire c'est comme ça, mais euh, ils auraient dû le faire. Hein. Mais, euh, on va dire que, mais ceux qui, donc, qui créent des vidéos ont été prévenus depuis un petit moment, ça fait au moins six mois qu'on a été prévenus. Et ça va rentrer en vraiment application là à partir de février. Euh, ça va détruire littéralement YouTube. Et je vous le dis honnêtement, et je vais vous dire ce que c'est. Donc c'est les vidéos shorts. Alors qu'est-ce que les vidéos shorts Peut-être que en... peut-être que certains ne connaissent pas, ce qui m'étonnerait. C'est des petites vidéos, j'en mets même, même sur ma chaîne, qui sont limitées à une minute maximum. Euh, moi j'en mets de temps en temps de temps en temps. Vous avez vu, je ne surcharge pas ma chaîne depuis le début, depuis 10 ans, je... et maintenant, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est genre mais de temps en temps. Mais maintenant, le problème, c'est que YouTube va tout miser sur ça, principalement. Et euh, ils veulent se mettre au même niveau que TikTok. Et toutes ces conneries, ces, ces, ces, ces, ces, ces trucs parasites là, ces trucs qui ne servent à rien du tout, qui sont complètement stupides. Et ils nous ont prévenu, à nous, donc créateurs de, de vidéos, donc ils ont prévenu à ceux qui ont minimum 1000 abonnés. Hein. En gros, qui monétisent hein, les vidéos. <rire> Littéralement, ce que je trouve, ça, pour ça je dis, ce que je trouve ça ina in inadmissible de leur part, parce qu'ils auraient dû... Justement prévenir tout le monde et demander l'avis de tout le monde, ça aurait été la moindre des choses, parce que que tu crées des vidéos ou pas, que tu aies 1000 abonnés ou pas, euh, tu utilises YouTube. Donc tu fais vivre YouTube, hein. voilà, bon bref. Et, euh, et donc ils nous ont prévenu qu'à partir de février 2023, les vidéos Shorts vont être monétisées. Alors jusqu'à présent, quand je mettais des vidéos Shorts, elles n'étaient pas monétisées du tout. Ça ne me rapportait pas un rond, rien du tout. Euh, c'est voilà, une simple vidéo, c'est... Contrairement aux autres vidéos qui sont quand même monétisées, bon qui me rapportent pas non plus des masses. Hein. croyez pas que je, je vide ça, hein. <rire> loin de là. Hein. Mais, euh, mais bon voilà. Donc ils vont monétiser. La société va dire ouais bah, c'est cool comme ça tu vas pouvoir te monétiser double vidéo. Donc les grandes sont monétisées, enfin les normales quand je dirais, et les petites et les shorts sont monétisées aussi. Ça c'est ce que beaucoup de gens croient. Beaucoup de gens disent bah, « c'est super, je vais monétiser des vidéos shorts, c'est tout, c'est super. Ça, » ça, ça, Parce que le, le, ce que rapportera les petites vidéos vont se rajouter donc aux vidéos normales. Quoi. Ça sera un fond commun. Quoi. Tu gagneras de l'argent comme ça. Je crois qu'à partir de 1 million de vues, tu gagneras 100 euros sur la, sur, carrément sur la vidéo. Euh, 1000 euros, euros carrément sur la vidéo. Ce qui est énorme. Hein. Parce qu'un million de vue sur des vidéos-chors, ça vite. Hein. Je veux dire, par exemple, euh, moi, sur une vidéo que j'ai filmée, un truc à la con sur un, un téléphone que j'ai reçu, le, le nouveau là, euh, Flip 4 Fold 4, je ne sais plus comment il s'appelle, cette merde là, de téléphone euh, de Samsung qui s'ouvre en deux. Euh, putain, j'ai fait ça en 30 secondes, même pas une minute, parce que ça dure une minute, une minute. Je prends mon téléphone, je filme. Il a été vu 10 000 fois, la, la, la vidéo, je l'ai postée il n'y a même pas un mois. Plus de 10 000 fois et ça augmente tous les jours, bientôt je passe sur le cap des 20 000. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, ça va se monétiser bien quoi, ce genre de conneries. Et il y a certains qui vont me dire « Ouais, mais alors c'est super d'un côté. Oui, pour l'argent, oui. <rire> pour l'argent, oui, ça va être bien. Je ne crache pas dans la soupe, forcément. Ça me rapportera beaucoup plus. Sans aucune difficulté, sans aucun travail. C'est ça le truc que je veux bien mettre l'accent dessus. Parce que gagner de l'argent, c'est sympa. Dire, ça, ça, me, ça me permet de... Voilà, de faire vivre, de quand même dire, de, de, me ré, de me rémunérer, de me récompenser du travail que je fais, parce qu'on ne se rend pas compte, mais tenir une chaîne YouTube, surtout quand j'en tiens deux, et faire des vidéos, ça demande énormément de travail et énormément de temps. Parce qu'on ne se contente pas simplement de filmer. Après, il faut faire le montage vidéo, puisque moi je fais un montage graphique, je crée des mises en page et tout, mettre des musiques et tout ça, enfin bref, tout faire, tout, tout, tout, tout, ce, tout ce, ce travail, ça demande du temps. Ça demande énormément de temps. On ne se rend pas compte, mais ça me demande beaucoup beaucoup de temps. Par jour, après le travail et tout, tu en as au moins pour deux, deux heures, 23 heures de travail. Régulièrement, tous les jours. Si tu veux bien t'occuper de ta chaîne. Bien sûr, si tu fais ça en t'en foutant complètement de ta, de ta communauté, en faisant. Voilà, tu feras rien. Mais généralement, si tu veux que ta chaîne marche, tu es obligé de travailler dessus. Plus tu travailles et plus tu t'investis et plus. Euh, bah, tu seras récompensé dis, en, disant, au niveau des abonnés et tout ça, mais je dis, mais ça te demandera beaucoup de travail. Voilà. Bon, c'est ça le truc. C'est que moi, je ne vis pas de ça. Hein. Je ne suis pas youtubeur à plein hein. c'est Je fais ça en plus. C'est plus une passion. Et puis je ne fais pas du tout ça pour être monétisé. Je, je m'en fous complètement. Enfin, honnêtement, je dis voilà, moi bon, je fais ça par plaisir de, de, de faire des vidéos. Bon, si en plus, voilà, jusqu'à. ça me rapporte de l'argent un petit peu, voilà, je ne crache pas dessus. Quoi. Ça me permet quand même, voilà, comme on dit, tout travail mérite salaire, comme on dit l'expression. Voilà, bon, bref, pour revenir à ça. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ces petites vidéos shorts, donc, à des, euh, on, on, on, on, vont prendre énormément de... C'est ça, d'où le, le, le, le titre de la vidéo, vont prendre énormément de place sur YouTube. C'est ça leur philosophie, c'est ça leur objectif, c'est ça ce que, veulent, ce que veut faire YouTube à terme. Alors certains vont me dire, oh, mais alors, quel est... La, quel, où est-ce que ça coince ce qui, ce qui va coincer énormément, c'est que les gens, ils vont plus chercher chier à vous faire des vidéos travaillées, des grandes vidéos comme je fais et d'autres YouTubeurs. Ils vont se contenter de faire des petites vidéos shorts. Parce que les, sur les grosses vidéos, ils ont baissé la monétisation dessus. Ils ont baissé la monétisation. Avant, une vidéo vous rapportait par exemple 10 euros, maintenant elle ne vous rapporte plus que la moitié. Donc le type, alors qu'une vidéo shorts, sans te casser le moindre. Tu, tu, tu, tu fais aucun travail dessus. Hein, aucun. En, en 30 secondes, tu vas pouvoir mettre ça sur Internet et ça va te rapporter autant, si ce n'est plus. Même beaucoup plus, même. Parce que les vidéos Shorts, au savoir, c'est que YouTube a, a modifié l'algorithme et elles sont beaucoup, beaucoup plus visibles et mises en avant qu'une vidéo standard. Une vidéo standard, ça dépend de l'algorithme, ça dépend de plein d'autres trucs. Ça dépend de plein de trucs, de, du titre que tu mets, tout ça, etc. Bon, enfin, plein de trucs. Une vidéo Shorts... Euh, ça dépend de rien du tout. C'est simplement mis directement comme ça en avant et dès que tu as des nouvelles vidéos shorts, automatiquement, tu es vraiment bien mis en avant. C'est vraiment pour te pousser à ce que tu en crées. Parce que eux, à terme, voilà ce qu'ils veulent, c'est concurrencer euh, TikTok et faire devenir en gros leur, euh, leur plateforme, ce qu'ils veulent faire devenir, c'est en gros quelque chose comme TikTok. Ils ne veulent plus de grosses vidéos parce que ça leur prend énormément de bandes passantes et d'espace. Voilà, c'est ça leur truc. Et puis, euh, ils sont aperçus que la communauté, que les gens maintenant sont devenus euh, friands de vidéos petites parce qu'ils ne veulent plus regarder des vidéos longues. Euh, ils veulent simplement voilà, faire du zapping. Voilà. Ils veulent zapper, zapper, zapper, zapper, zapper, zapper d'une petite vidéo à une autre, à, à, à se laver le cerveau comme ça, bêtement, à regarder des conneries. Donc, ils, veulent, ils sont aperçus de ça. C'est vrai, même moi, dans mes algorithmes, je m'aperçois que quand je mets une grande vidéo, assez... Euh, c'est même pas à 5 minutes où la vie, le, le, les scores chutent d'audience. Les gens regardent que les 5 premières minutes, hop, ils app Voir même des fois sur certaines vidéos, à partir de la deuxième minute. Alors que mes vidéos shorts que je mets sont vues intégralement, sans, sans, sans décrochage. Pourquoi Parce que voilà, les gens maintenant ont cette philosophie, ils viennent, disons que j'ai beaucoup plus de jeunes maintenant que de, de, de moins jeunes sur ma chaîne, et ils ont cette mentalité qui, moi, me dépasse totalement, c'est de zapper, mais zapper, zapper, zapper, zapper, zap zappe, zappe, zappe, d'une vidéo à une autre. Et YouTube s'en est aperçu. C'est pour ça qu'ils met en avant beaucoup ça. Donc, le problème qu'il y a, donc, tout ce résumé, le problème qu'il y a, c'est qu'à terme, vous n'aurez plus que de la merde sur YouTube. La, la, la, la plateforme YouTube va mourir, va s'écrouler, va s'effondrer totalement. Elle va être remplacée par des petites vidéos de merde comme ça, shorts, qui n'ont absolument aucun intérêt aucun intérêt ça va être des petites vidéos stupides euh, comme tiktok pareil ça va être un tiktok 2 quoi, avec des vidéos stupides de moins d'une minute ou une minute on va dire où il euh, y, y, y a aucun travail hein, parce que vous savez quand je fais une vidéo shorts je n'ai aucun travail dessus hein. je prends mon téléphone je mets filmé et je la balance et après il y a une appli y a, avec application avec l'application de youtube je mets expédier vidéo shorts et c'est le téléphone, tout va, enfin, tout, c'est l'application, je veux dire, l'application qui fait tout pour moi. Je veux dire, je n'ai rien à faire, je n'ai aucun travail d'édition à faire. Là, par exemple, je suis en train d'éditer une vidéo parce que j'ai reçu un, un casque de moto. J'ai filmé. Je suis obligé de créer la mise en page, de créer, vous savez, le petit logo, les petits logos qui apparaissent sur la vidéo, c'est marqué, vous avez un encadré, c'est marqué présentation du casque, avec mon petit logo, tout ça, tout, tout, je dois tout préparer, je dois tout installer, j'ai des, des. de faire des mises en page au niveau de la, vie, de la vidéo, créer les. Euh, mettre de la musique et tout ça, bref, compresser la vidéo, ensuite la mettre, bref, ça demande énormément de boulot. Avec une vidéo short, ça ne te prend absolument aucun travail à faire, aucun. Tu prends ton téléphone, tu filmes pendant une minute et tu rebalances directement telle qu'elle brute comme ça sur l'application. Et le pire, c'est que tu as des vues, énormément de vues, mais bien plus qu'une vidéo standard. Je vous dis, j'ai filmé, un... filmé ma machette. Je vous donne un exemple très simple. Sur ma deuxième chaîne de, de survie, j'ai filmé ma vidéo sur la présentation d'une machette. Elle a été vue 400 fois en 3 mois. Bon, j'ai fait la même vidéo, la même, j'ai dit, vidéo avec nous en faisant une petite vidéo shorts donc d'une minute une présentation très rapide succincte rapido, comme ça de la même machette elle a été vue 5 8300 fois en l'espace de même pas deux mois regardez la différence voilà. donc pour vous dire qu'est ce que le mec les, les, les jeunes qui les gens qui sont appâtés que par l'argent qui en a rien à foutre en vérité de faire des vidéos ils n'ont pas l'amour de faire des vidéos de faire du vlog ou autre il va se dire putain, mais qu'est-ce que je vais me casser les pieds à faire des vidéos travaillées ou longues alors qu'une vidéo short me rapporte beaucoup plus <rire> et, et, et, et en plus ne me coûte aucun boulot. Alors vraiment aucun boulot. Elles sont vues beaucoup plus de fois et tout ça. Donc voilà, à terme, c'est ça le gros problème. On va vivre dans une société, il n'y aura plus que de la cochonnerie, de la poubelle de vidéos shorts comme ça. Euh, style TikTok, c'est même pas style, c'est comme TikTok. Voilà, des, des, des plateformes où les gens vont zapper, zapper comme des abrutis, comme ça à regarder des, des vidéos qui n'ont aucun sens, aucun intérêt, parce qu'en une minute, une vidéo n'a aucun intérêt. Moi, quand je faisais des petites vidéos, vous avez vu, c'était pour montrer un paysage très rapidement. Ou alors, une nouvelle pièce que j'ai passée sur ma moto. Ou alors, une prise de vue, où il y avait le soleil qui descendait, ou le soleil qui, qui, qui montre ça, que le, avec la, la moto, ça faisait des, des, un peu comme une... Un, moi, je pars du principe, c'est un peu comme une photo, mais interactif. Vous voyez, ça dure une minute, c'est un peu jeu, mais c'est tout moi, ce que j'aime, moi, c'est faire des grandes vidéos, parler, pouvoir donner comme je fais maintenant sur les podcasts ou autres Ça va être fini, ça. Ça va être fini. Ça va être la mort de YouTube. Parce qu'il y a énormément de créateurs de vidéos qui en dit bah ils se barrent. Déjà, leurs leur, leur revenus se sont cassés la gueule à partir de janvier. Même les miens, j'ai vu, ça s'est vraiment, vraiment cassé la gueule. Parce que maintenant, ils partent du principe qu'ils vont tout partir, ils vont tout miser sur les shorts. Plus tu feras de shorts, plus tu vas gagner d'argent Et pour certains, moi je continue à rester Sur la, sur la, la, la, la plateforme YouTube Parce que je m'en fous pas mal de Je dis comme c'est monétiser, je m'en fous Moi ce qui compte pour moi, pour moi, ce qui compte vraiment C'est que faire des vidéos de qualité Avoir une, une base solide de, de, de, de Comme ça s'appelle D'abonnés qui, qui partagent L'amour de, de la moto et tout Et qu'on puisse parler comme ça voilà. Moi ce que j'aime c'est ça, voilà. c'est ce, ce dialogue C'est cette euh, interaction Je dirais mais, mais les trois quarts qui, qui, qui ne font ça que pour l'argent, c'est sûr qu'ils vont se tirer. Parce que, ou alors, ils vont complètement faire que des shorts. Que des shorts, que des shorts, que des shorts, en permanent. Donc, des petites vidéos d'une minute qui n'ont absolument aucun intérêt. Voilà, c'est complètement stupide. Et vous n'avez qu'à remarquer, toutes les plateformes copient. Instagram, il y a plein de vidéos comme ça, de même pas une minute. Bon, TikTok, c'est eux qui ont lancé le, la mode, donc forcément, voilà. Euh, et maintenant, ça va être YouTube. Ils sont arrivés tout doucement. Ils sont arrivés par la porte de derrière avec leurs shorts. Au début, ils disaient Oh vous avez vu, c'était des petites vidéos shorts Au début, ils n'étaient pas monétisé. Ils ont dit Oh si si, vous voulez, on fait des petites vidéos shorts, mais, début, ils vidéos shorts, mais ouais, elles sont pas monétisées. Bon, ça vous rapporte quand même des abonnés, mais voilà, hein. Comme ça. Alors les gens ils ont dit Oh bah, c'est pas mal non, hein. Je me suis dit, bon, c'est oh, pas mal, oui, bon, on va dire entre 5 vidéos longues, tu te mets 2-3 shorts, bon, voilà. Sauf que maintenant, ils sont arrivés Ils ont vu que sans doute ça marchait pas assez parce que c'était pas monétisé. Ils sont malins. Hein. Ils ont dit dire bah, « en fait, à partir de janvier, ça va être le mois de février, donc 1er février la fév 2023, elles vont être monétisées. Hein. » Au même titre que les, les, les, grosses, les grosses vidéos. Tu penses bien que les autres, les certains youtubeurs, euh, je citerai pas de noms, qui ne font ça que pour l'argent, euh, qui n'ont strictement rien à foutre du motovlog, <rire> ou rien à foutre de, de, de, de leur communauté. En vérité, ils font juste ça pour du pognon. Il hein. faut dire les choses comme elles sont. Hein. Tu penses bien qu'eux, ils vont pas s'emmerder, ils, ils, vont, ils vont te bourrer leur chaîne à mort de shorts, et voilà. Donc voilà, c'est pour ça. Moi, je trouve que c'est pas normal, c'est des pratiques vraiment pas normales, et ils vont, leur, ils vont tuer leur plateforme. Ils croient arriver comme TikTok et faire des choses comme ça, mais en vérité, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'ils vont tuer littéralement leur, leur, ils vont tuer leur, leur plateforme. Parce que ça devient du n'importe quoi, il y a plein plein plein de restrictions comme ça, et maintenant ils s'amusent à faire des, des, des trucs débiles comme ça, c'est n'importe quoi. Moi, des vidéos shorts si je continuerai à en faire, mais je veux dire, j'en ferai pas plus que je fais d'habitude. Par mois, je dois en faire, faire peut-être une par jour, et on ne comprend pas que leur compte une par jour, même pas, non, j'en fais une par semaine, j'en faisais une ou deux par semaine, par semaine, mais je continuerai à en faire pareil. Ou même si j'en fais une par jour, voilà, mais dans certains, c'est pas une par jour qu'ils vont en faire. Ça va être ça va être 10 par jour. Ça va être ils vont te, te foutre 10 par jour. Attention, je vous dis, hein, je peux je peux, mais je peux filmer sur n'importe quoi, n'importe hein, quel sujet. Hein. Je, je, je, et je peux les rebalancer aller facilement. Hein. Ça me prend aucun travail. Donc, c'est pour ça, moi, je trouve ça que c'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal de, de de miser toute leur. Euh, le, leur, leur, leur plateforme sur, sur, des, sur des trucs débiles comme ça parce que si tu veux regarder des trucs débiles tu vas sur TikTok et tu fous la paix aux gens avec cette merde de pratique parce que j'aime pas du tout la communauté TikTok et j'aime pas du tout cette plateforme vais pas, franchement j'ai jamais foutu les pieds mais le peu que j'ai vu de loin ça m'a l'air franchement débile et il n'y a que des débiles dessus donc voilà, qui reste, qui reste entre eux qui reste dans leur communauté et qui ne nous cassent pas les pieds comme on dit, et maintenant non, maintenant on va voir ça également sur Youtube parce que jusqu'à présent les petites vidéos shorts sur YouTube il y en avait peu ça hein. c'était c'était une petite petit peu même les gens qui, qui, qui ont leur chaîne principale je regardais ils en mettent un petit peu mais vraiment un petit peu mais maintenant qu'ils vont les monétiser ça va pu être un petit peu hein. ça va être bourré bourré bourré donc tu n'auras plus que des petites vidéos de merde comme ça d'une minute aucun intérêt où tu verras un connard qui va gesticuler raconter des conneries vite fait en une minute il va il va parler rapidos comme un taré et puis voilà c'est pour ça, moi je, je, je trouve que c'est que c'est pas que c'est pas logique, c'est pas normal. Ils auraient dû, euh... ah, je sais pas, ils auraient dû, non, ils auraient dû continuer sur ce qu'ils étaient. C'était quelque chose de bien YouTube, enfin bien, bien. C'est bien grand mot, bien. Mais parce que il y a quand même pas mal de de censure et de, et de trucs qui sont pas normales sur YouTube. Mais je veux dire, bon, enfin bon bref, ça restait comme, comme relativement intéressant. On dira relativement intéressant. Mais là, maintenant, j'ai entendu, il y a plein de youtubeurs, euh, certains qui veulent continuer justement à faire du, du truc de qualité, ben, ils, ils vont se barrer. Ils vont se barrer, ils vont partir, euh, pff, ils vont partir sur d'autres plateformes. Donc, euh, c'est débile. C'est débile, quoi. Je veux dire, là, il y avait, ils avaient quelque chose à peu près correct. Et là, ils s'emmerdent à faire des conneries comme ça, des vidéos shorts qui n'ont aucun, aucun, aucune espèce d'intérêt. Moi, je continuerai à en faire. Je peux en faire même une par jour. Euh, mais voilà, une par jour, c'est rien. C'est juste comme ça, de temps en temps, quand j'ai un beau panorama, ou je, par exemple, j'installe quelque chose sur ma moto, vous avez vu, je fais des prises de vue. Voilà, mais ça reste... Un... Moi, je pars ça sur une petite vidéo en complément, en complément des grandes, mais vraiment, encore complément. C'est vraiment comme ça. Là, maintenant, il y a certains, ça va plus être du complément, hein. ça va être bourré. Donc voilà, à terme, moi, ce que j'ai peur, c'est que ça va être bourré. Il n'y aura plus que ça. Il n'y aura plus que ça, il n'y aura plus que ça, et ça va être chiant. Et, et je les ai vus déjà, leur petite vidéo de shorts, c'est... C'est bidon, c'est TikTok 2, je veux dire, c'est des gens qui gesticulent, ils racontent que des conneries, euh, ils bourvent vite en une minute, et voilà, et tu vois, le type, il est content, il saute comme un taré, il fait, il fait sa petite action de merde, et puis voilà, et ça, et ça coupe net. Il n'y a plus de, c'est plus de vidéos construites, vous entendez un gars qui vous parle, qui transmet sa passion, qui se met, qui, qui, qui s'assoit, qui parle posément, ou qui, ou qui filme pendant un moment en moto, mais voilà, qui fait une belle action, quelque chose de long, ça va être fini, ça va être du rapidos comme ça, Genre, par exemple, des vidéos, tu vas vois, tu voir le type, il va démarrer sa moto, il va la faire ronfler, il va dire « Oh putain, j'ai changé le nouveau pot, regarde, écoutez le son, bon, bon, bon, bon, la vidéo, est coupe. Bon. » Quel intérêt, quoi, je veux dire. Ça n'a aucun espèce d'intérêt. Voilà. Pour moi, la, la YouTube a crevé. De toute façon, elle, a, elle est pratiquement en mort, en hein, mort cérébrale. Ah, oh, oh, avec la censure qu'il y a énormément sur YouTube, plus maintenant tu n'as plus le droit de dire d'insultes sur, sur les vidéos. Ah ouais carrément, tu dis un gros mot, tu, es tu peux en arriver à te faire démonétiser tout. Euh, le, C'est leur nouvelle politique. Plus à partir de là, de janvier, ils ont sorti une nouvelle politique. Si tu, te, si tu commences à parler trop du gouvernement et tout, tu te fais euh, supprimer la vidéo, voire même que tu te prends des avertissements. Plus maintenant, ça ouais, va crever leur, leur, leur, leur plateforme. Ça va être fini. Tout doucement, ça va mourir tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, bon, c'était pour vous avertir comme ça. Disons qu'on est une communauté soudée, ça fait quand même 10 ans que j'ai la chaîne. On est quand même 2096 ou 97, hein, je ne sais plus, sur la chaîne, plus la seconde chaîne aussi de, de survie. Donc voilà, j'ai voulu euh, vous partager ça. Cette vidéo je, podcast, je la mettrai sur les deux chaînes hein, pour avertir tout le monde. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant. Et euh, moi, comme étant créateur de vidéos, euh, je je, YouTube, si vous préférez, m'avertit de choses que vous, vous n'êtes pas averti. Voilà, c'est ça que il m'avertit de trucs, il me dit des choses, il me met, il me met à jour sur des choses euh, que vous, vous n'êtes pas averti. Moi, j'ai des, des, des, retours que que, que, que, la, que la que YouTube, la, comme ça s'appelle, la maison mère hein, fait, qui me m'avertissent que vous, vous n'êtes pas au courant. Voilà, et sur cette connerie-là, ben, voilà, j'ai été averti euh, avant-hier. Avant-hier, ou il y a une semaine, je crois, c'est comme ça. Euh, ou un maximum une semaine, qui voilà, qu devait monétiser, et qui vont principalement, ils le disent, d'ailleurs, ils s'en cachent même pas, hein. ils vont principalement miser vraiment sur ça, pour concurrencer TikTok. disant qu'ils le disent de manière, euh, pas frontalement, qu'ils vont concurrencer TikTok, mais ils le font comprendre. Voilà, que c'est ça leur nouveau cheval de bataille, c'est de concurrencer TikTok. Voilà. Ils sont aperçus que TikTok monétisait aussi leurs vidéos, les petites vidéos comme ça. Ils ont dû se dire, merde, nous, on ne le fait pas. Et comme on veut prendre des parts de marché à TikTok, et bien du coup, et comme tous les annonceurs et ceux qui font des pubs, ils ont tendance à aller vers TikTok, bien, nous, on va faire pareil pour essayer de récupérer du, des gens. Alors, parce que la nouvelle génération, les 18-25 ans, ils sont surtout sur cette grosse merde de TikTok. Et ils ont tendance à délaisser justement YouTube pour ça. Voilà, pour ces petites vidéos à la con là d'une minute. Donc voilà, écoutez, c'est mon avis, c'est mon point de vue, peut-être que vous, vous adorez ça, hein. peut-être que vous adorez les petites vidéos d'une minute, hein. peut-être, hein, peu tout, hein, je veux dire, mais moi, je j'aime pas du tout, moi, pour moi, ça reste un petit complément, mais léger, un petit complément de, des grandes vidéos, donc c'est pour ça que je continuerai à faire des grandes vidéos tant qu'on qu le peut encore, jusqu'à un moment où ils vont en arriver à un point, peut-être qu'ils vont dire, oh, après tout, ça nous coûte trop cher de mettre des grandes vidéos, donc maintenant, on va faire plus que des petites. Donc on se prépare à tout, hein, tout est possible, tout est possible, on verra bien pendant les années, hein, dans les, les mois et les années qui arrivent. Voilà, bon allez, ciao ciao les gars, je vous remercie de votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner, toujours pareil, hein, de laisser un pouce bleu, et puis euh, de soutenir la chaîne en laissant un commentaire également. Allez, ciao ciao